Allez, c'est la guerre. La République croule sous les attaques de l'impitoyable compte Covid-19. Les héros tous et sont confinés chez eux. Le mal est partout. On vous propose de rejoindre le Confinement Cup COVID-19, édition organisée par euh, Initiative Légion. Alors, euh, en fait, c'est une ligue Star Wars Légion sur le logiciel euh, Tabletor Simulator. L'événement se tiendra sur plusieurs semaines et euh, il n'y aura qu'un seul vainqueur et ce sera peut-être vous. Le tournoi sera euh, organisé sous la forme de Round Suisse. Euh, avec un départage sur du scoring. En fait, vous allez scorer plus de points contre un joueur qui a beaucoup de victoires et puis moins contre un joueur qui euh, en a peu. Le nombre de manches dépendra en fait du nombre d'inscrits. Les listes d'armées seront basées sur du 800 points et euh, les parties dureront 6 tours entiers et devront être faites dans un délai d'une semaine. Nous vous laisserons euh, vous organiser entre joueurs pour fixer euh, les dates des parties, mais euh, les rendez-vous devront être pris euh, dans le chat euh, du Discord de Star Wars Légion pour plus de transparence. Il est possible d'interrompre une partie qui n'est pas finie, de la terminer plus tard, voire même un autre jour, à partir du moment où c'est dans le délai de la semaine imposée. Nous allons utiliser les dernières règles en vigueur, celles du 17.03.2020, à savoir la version 1.6. L'ensemble des figurines disponibles sur Tabletop Simulator sont jouables, notamment donc les derniers chars, idem Versio et Cassian Andorre. Je vous mettrai les cartes à disposition dans un PDF en français, Pensez à le télécharger si vous jouez en fait ces sections ou si vous y êtes confronté. Les proxys sont interdits, les spectateurs seront eux autorisés, mais n'auront bien entendu pas le droit d'intervenir dans les parties. Je vous rappelle que si vous partagez en fait votre serveur et votre mot de passe, eh bien, des personnes pourront venir regarder votre partie, c'est plutôt sympa. La finale sera retransmise en live sur la page et donc bah, devra être organisée en une seule traite, on se mettra d'accord avec les finalistes, mais normalement, on aura affaire à des cadors. Nous publierons tous les vendredis soirs la liste des manches à faire pour la semaine suivante sur le Discord de la section confinement cup COVID-19 édition. Donc par exemple le tour 1 du 27 mars au soir au 3 avril, le tour 2 du 4 avril au 10 avril, le tour 3 du 11 avril au 17 avril et ainsi de suite vous m'avez compris. Au niveau des paiements, on vous demande un PAF assez raisonnable de 7 euros. L'intégralité des PAF sert à acheter en fait des dotations et si nous dépassons les 15 joueurs et eh bien nous ajouterons des lots pour les personnes classées 5e et plus pour le paiement merci de faire un virement sur paypal à l'adresse qui est juste en description sous la vidéo de thomas son Gmail, vous faites un paiement en ami. Alors, au niveau des dotations, vous devez bien vous poser la question. Eh bien oui, il y a des choses à gagner. Le premier joueur va remporter une merveilleuse <rire> coupe euh, Covid-19 confinement. Il va aussi gagner un détonateur thermique à peindre qui est offert par le blocos d'Endor. Une figurine euh, choisie au choix parmi soit Cassian, soit Indem, soit Padmé soit CAD, et ça c'est offert par Star Wars Légion France, merci à Rio, euh, je l'embrasse au passage. Les figurines, euh, en fait, les figurines qui seront faites, elles seront peintes par euh, Litchi, alors si vous voulez peindre vous-même vos figurines, vous nous le dites, hein, et puis euh, bah, comme ça on ne les touche pas, vous, vous le ferez, mais il y a la possibilité, sachez-le, de les faire peindre par euh, Nicolas, qui, qui touche sa vie quand même, hein, sérieusement vous aurez également une série de cratères en impression 3D qui est offerte par My Scenari et que j'ai présenté sur ma page Facebook, mais que je présenterai sur la page YouTube dans très très peu de temps, en tout cas d'ici la fin du tournoi. Le deuxième joueur, en fait, le, deuxième, le numéro 2 du tournoi, va ensuite lui choisir une des figurines restantes, une que le numéro 1 n'aura pas choisie. Et puis, on lui offrira également euh, des mesurettes euh, MyScenary. Alors, je dois en avoir une par ici, ouais, hop, tac, voilà. Ça ressemble à ça, des petites mesurettes, en fait. Alors, celle-ci, c'est une commandeur TV, mais euh, on va en faire euh, exprès, euh, exprès pour nous. C'est sympa, ça permet de, de, de mesurer, par exemple, le pouce au niveau du ralliement. Voilà, alors bien sûr, hein, les joueurs de Source Legion sont équipés, mais c'est toujours plutôt sympa d'avoir ce genre de petits goodies. Après, ainsi de suite, le quatrième choisira une figurine restante et puis, et puis le cinquième également des figurines restantes. Et puis, ben, si on a beaucoup de participation, eh ben, on descendra comme ça, crescendo, et on essaiera d'offrir un petit goodies à chacun. La validation des inscriptions. Alors, afin de valider votre inscription, nous avons besoin de vérifier vos listes. Merci de nous l'envoyer sous format tabletop amiral au contact de Thomas. Le lien de Tabletop est sous la page également. C'est très très simple. Vous constituez votre liste, ensuite vous faites un export et vous nous l'envoyez. Vous allez voir, c'est plutôt facile si vous ne connaissez pas. C'est vraiment un outil génial. Les listes doivent nous être parvenues au plus tard avant le 26 mars 2020 pour pouvoir participer au niveau de l'arbitrage. On aura deux arbitres qui seront disponibles pour répondre à vos questions. Vous pouvez les poser sur le chat dans la section du confinement de cup du Discord de Star Wars Légion France. Si nous ne recevons pas les résultats d'un match avant le vendredi soir de chaque semaine à 23h59, les deux joueurs devront être considérés comme perdants. Et si nous constatons qu'un joueur éprouve des difficultés à planifier une partie avec son partenaire dans le temps à partir, bah nous considérerons en fait que ce joueur euh, bah, n'a pas euh, euh, donné, euh, euh, ne s'est pas investi comme il fallait, ou alors a eu des problèmes. Hein. Ça peut s'entendre, mais par contre, on devra déterminer le match comme étant perdu. À côté de ça, euh, on va associer un concours de peinture. Euh, à mon initiative voilà. Hein. Non, mais je me suis dit que vous aviez peut-être pas tous la possibilité euh, de jouer sur Tabletop Simulator parce qu'il faut être équipé d'un ordinateur et parfois même d'un ordinateur bon, de middle class, je dirais, mais il y en a qui n'en ont pas. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire à côté de ce tournoi un petit concours, évidemment, de peinture, là, un confinement de cup COVID-19 édition. Et puis, euh, et ben, euh, vous envoyez votre plus belle figurine euh, vous nous envoyez euh, une ou deux photos de préférence et c'est Nicolas et moi-même qui allons euh, centraliser tout ça et puis on déterminera euh, qui a, a gagné et là aussi, on vous offrira euh, des dotations. Pour info, je vous ai mis en description une vidéo de AS Miniature qui vous explique comment prendre en photo euh, vos figurines, au mieux, pour qu'elles soient euh, vraiment belles. Vous allez voir, c'est très très simple un bout de papier euh, bien posé euh, votre figurine euh, seule mise en valeur et puis vous aurez des résultats qui seront à la hauteur de votre investissement parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir travaillé sur une figurine et puis ben, on la prenait en photo que le résultat soit dégueulasse c'est dommage donc allez voir cette vidéo et puis euh, voilà euh, comme ça on aura de belles photos vous n'oubliez pas de me les envoyer à Alors Au niveau des partenaires de cet événement, on aura quand même Fantasy Fly Game, on a donc Star Wars Légion France, le Blocos de Endor, et euh, My et bien entendu, votre service. Pour ceux qui ne connaissent pas euh, Tabletop, c'est un programme de simulation euh, de jeu qui est euh, très très riche, et euh, sur lequel on peut trouver des adaptations fidèles de Star Wars Légion et de bien d'autres jeux, en fait, hein. Euh, il est téléchargeable sur la plateforme Steam, on vous met euh, des liens également sous cette vidéo, ils sont également euh, disponibles euh, sur le T3 et également on vous met en lien le jeu Star Wars Legion qu'il faut télécharger parce qu'il y a plusieurs versions et ce qui est idéal c'est qu'on vous tous sur la même, donc s'il vous plaît essayez de télécharger la version qui est demandée euh, par le T3. Il y a également en description dans le T3 et sous cette vidéo, une vidéo explicative de Tabletop Simulator. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, eh ben, euh, vous contactez l'organisateur et puis il pourra éventuellement vous faire une petite présentation. Et voilà, vous serez prêt à jouer à Star Wars Légion et à participer au tournoi. Concernant les règles du jeu... Elles sont les mêmes hein, que celles que vous trouvez dans les tournois officiels euh, dans les boutiques et elles sont disponibles également en lien sous la vidéo. Si vous avez des questions, bien entendu, l'équipe est à votre disposition. Hein, C'est un tournoi qui va se faire à la cool, euh, évidemment. Tout le monde ne connaît pas forcément Tabletop Simulator, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ce programme. Donc nous, de notre côté, on sera compréhensifs. On est là également euh, pour vous accompagner, donc euh, n'hésitez pas à contacter le staff de Star Wars Légion Initiative. C'est ambitieux, mais euh, c'est clair que la situation euh, ben, euh, est assez particulière. Organiser un tournoi dématérialisé comme ça, il euh, ben, fallait oser et on a osé le faire. Donc ben, ça nous ferait plaisir que euh, vous rentriez dans cette aventure. Il n'est pas question de rester euh, caché chacun chez soi. Bon, on sera tous derrière un ordi, mais moi, il me restera à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, parce que là aussi, il n'y aura que ça pour poutrer le type d'en face. Je vous remercie beaucoup de votre attention, et je vous dis à très bientôt pour la diffusion de cette grande finale de Star Wars Légion sur Tabletop Simulator, et un grand merci à Star Wars Légion Initiative qui a eu les couilles d'organiser cet événement. Ciao